Bito, bito, bito, bito, bito, bito, cela ressemble au bitcoin, cela se comporte comme du bitcoin, cela a le goût du bitcoin, tiens le bitcoin a un goût même, mais ce n'est pas du bitcoin, c'est du bito, qu'est-ce que c'est moche comme nom mais on s'en fout, le premier ETF du bitcoin est enfin là, il était attendu comme le Beaujolais nouveau, est-ce qu'on attend encore le Beaujolais nouveau, mais bon on va quand même en parler aujourd'hui parce que c'est assez intéressant, chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortaine, je rédige le service d'information économique et financière à l'investisseur sans costume, je vous mets un lien d'inscription là-haut, c'est gratuit, vous y retrouverez notamment le texte de cette vidéo euh, et vous recevrez toutes mes analyses, donc économiques et financières, on y parle en partie de crypto-monnaie euh, et de blockchain, mais euh, aussi de monnaie tout court, euh, de bourse, de matières premières, euh, de tout plein de choses, d'inflation. Euh, c'est un peu les sujets du moment, de Chine, beaucoup de Chine en ce moment ici. Euh, donc il euh, y a un bon programme, inscrivez-vous, euh, notamment parce que les vidéos c'est marrant, mais c'est bien de lire aussi, hein, c est, c est, et surtout quand on s'intéresse à son patrimoine, euh, on, on, c est, c est, ça fait du bien aussi. Bref, donc euh, cet ETF, on va regarder deux choses dessus. Donc euh, déjà la première chose, c'est que l'idée c'est que tout d'un coup avec cet ETF, donc qui est un exchange traded fund, fonds négociés en bourse, cela signifie donc que tout d'un coup, vous avez un fonds qui réplique le cours du Bitcoin que vous pouvez vous échanger absolument partout en bourse à partir du moment où vous avez un accès au marché américain. Et donc tout plein de gens qui n'avaient pas euh, de portefeuille en bitcoin ou qui n'avaient pas d'accès euh, à des courtiers spécialisés en crypto-monnaie vont pouvoir maintenant se positionner sur Bitcoin comme ça, acheter vendre. À, une vitesse, à la vitesse de l'éclair. Et du coup, tout le monde vous dit « Waouh !» euh, Si vous avez vu, c'est l'adoption qui arrive. Et donc, on va regarder effectivement ce que cela veut dire, euh, ce, que, ce que cela implique pour les cours du Bitcoin. Et deuxièmement, euh, on va regarder si ça a un intérêt quelconque pour vous de vous positionner sur ces ETF plutôt que en Bitcoin. Euh, donc, euh, bah, comme je vous disais, première question, on regarde, euh, est-ce que effectivement euh, le fait d'avoir euh, un, un ETF sur le Bitcoin euh, est un changement radical euh, dans l'adoption de la crypto-monnaie Ce qu'on a tendance à lire un peu partout, euh, dans la presse généraliste ou la presse « je me fous bien de ta gueule euh, ». Pas du tout dans la presse spécialisée, parce que c'est une énorme connerie, c'est totalement faux. C'est vraiment... <rire> C'est une arnaque totale, c'est une arnaque totale. Pourquoi Parce que euh, ces ETF, euh, donc, euh, sont, sont, donc, juste pour, pour bien, je, je, je vais vraiment la, la faire précise, euh, donc quand vous, vous détenez une part d'un fonds, et ce fonds lui-même va détenir certains actifs qui vont permettre de reproduire le cours du bitcoin. Donc le plus simple, bien évidemment, c'est de détenir des bitcoins et vous achetez et vendez des bitcoins selon les achats et ventes des détenteurs de votre fonds. Euh, sauf que ça, on va le voir tout à l'heure, euh, c'est presque impossible. Euh, c'est presque impossible. Euh, et euh, la SEC, donc la, le gendarme boursier américain, est a priori et à raison, vent debout contre des gars qui voudraient forcer un, un ETF physique. Euh, et, euh, mais en revanche, on peut aussi répliquer les cours avec des produits dérivés. Et c'est exactement ce qui se passe là. Là, donc le bito, il y en a un autre aussi. Pour le moment, les, les deux ETF sur le bitcoin qui existent euh, sont des ETF euh, qui euh, détiennent des futurs. Qu'est-ce que c'est des futurs euh, Les, les, les futurs sont des produits dérivés euh, qui, euh, qui, qui vous font acheter ou vendre un certain actif dans le... Et le nom est bien choisi, n'est-ce pas? Par exemple, euh, bah vous, allez, euh, vous allez vous engager euh, à acheter euh, du bitcoin dans 15 jours à, euh, au prix de 100 000 dollars, ou au contraire, vous allez vous engager à vendre du bitcoin dans 15 jours au prix de 30 000 dollars. Faut pas faire ça. Hein. <rire> Euh, et bien donc bien évidemment, selon que vous êtes aussi ou au baissier, vous allez pouvoir ainsi, euh, vous allez pouvoir ainsi gagner de l'argent sur les différences de cours. Et vous avez deux types de futurs. Vous avez des futurs où vous faites effectivement une transaction, où euh, quand vous arrivez à terme, vous échangez effectivement l'actif, vous achetez ou vous vendez l'actif, ce qui est assez rare. Et ce qui arrive le plus généralement, c'est que euh, bah, juste vous payez la différence euh, entre le cours que vous aviez promis et euh, le cours réel. Et là, bien évidemment, sur cet ETF du Bitcoin, on est sur des futurs qui sont cash-settled. Donc, en fait, quand vous achetez cet ETF, euh, c'est comme si vous faisiez un pari sur les cours du Bitcoin. C'est enfin, pas comme, c'est exactement ça, vous faites un pari sur les cours du Bitcoin. C'est-à-dire que vous faites le pari que le Bitcoin aura tel cours, euh, donc un jour, dans un mois, dans trois mois... Et si, euh, et, et, et si là, vous gagnerez ou perdez de l'argent euh, en fonction C'est vraiment comme un pari sportif. C'est-à-dire que vous allez parier sur la victoire d'une équipe de foot ou sur. Euh, et, et, et donc, ça n'a aucune influence euh, sur le cours lui-même euh, de l'actif sous-jacent, en l'occurrence du bitcoin. Alors ça, c'est pas si évident que ça, euh, c'est un truc pendant des années, euh, des dizaines d'années même, c'est une question qu'on s'est posée sur euh, les matières premières, et en particulier le pétrole, pendant très longtemps, on s'est demandé si les futurs du pétrole euh, pouvaient faire exploser les cours à la hausse, ce qui était quand même vachement emmerdant, que euh, des, euh, des gros cons euh, de spéculateurs empêche l'économie réelle de fonctionner à peu près normalement. Et donc, dès que le cours du pétrole... C'est un truc qui arrive assez régulièrement. Là, ça fait longtemps que le pétrole n'a pas été très cher. Et puis en ce moment, c'est pour des raisons différentes. Mais pendant très longtemps, dès que le cours du pétrole augmentait un peu, on disait « Oh là là, c'est les méchants spéculateurs !» En sachant que la spéculation sur le pétrole se fait énormément sur les futurs. Sauf que là, pour le coup, on a vraiment beaucoup de données, beaucoup de retours. Sur le pétrole, euh, vous savez, on sait qu'il n'y a pas de lien entre les futurs. Les, les futurs n'influencent pas les cours du marché du pétrole. Euh, parce que généralement, on se dit, ah, mais ça a deux manières d'influencer les cours. Euh, soit euh, c'est parce qu'il y a tellement d'argent qui est déversé que ça fait monter les cours, mais ça, euh, c'est vraiment le niveau zéro, photo de ma gueule, parce que euh, non, c'est un pari sportif sur le côté. C'est-à-dire que n'est pas quelque chose qui va directement dans de l'achat et de la vente de barils. Euh, donc euh, c'est pas euh, et la, en revanche la deuxième raison où là on pourrait se demander, c'est euh, que euh, quand les futurs se mettent à augmenter, quand les gens se mettent à parier, quand les spéculateurs se mettent à parier sur la hausse du cours, bah que derrière euh, les, les gens qui traitent réellement ces actifs euh, soient influencés par cela et se mettent à acheter et vendre les actifs en fonction de ce que les futurs disent. Ça, ça pourrait être vrai. Euh, L'observation sur le marché du pétrole montre que c'est faux. On ne voit pas de corrélation euh, entre euh, les, les comportements des spéculateurs euh, et ceux des traders en matière qui, eux, traitent vraiment les matières. Euh, donc, donc si vous voulez, on commence vraiment maintenant, euh, enfin maintenant ça fait que quelques dizaines d'années, qu'on sait que le marché futur c'est vraiment un marché de paris sur le côté. Hein, mais c est, c est, voilà, vous mettez sur le côté et vous mettez un petit groupe et puis vous dites « tiens, moi je vais parier que ça va monter, je vais parier que ça va baisser ». Ça ne va pas influencer la partie, quelle qu'elle soit, que ce soit une partie de billes dans une cour de récré, un match de foot ou euh, la variation du cours du pétrole. Il ne faut pas oublier que tout ça c'est un truc très anglo-saxon, que les anglo-saxons ça adore parier sur tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi d'ailleurs. Donc, quand les gens vous disent euh, « on augmente euh, l'adoption du bitcoin euh, », alors euh, c'est la première chose, c'est ce qui est radicalement faux, c'est qu'il n'y euh, a aucune raison que cela fasse augmenter les cours du bitcoin, parce que tout d'un coup, il y a, y a plein, plein de gens qui se mettent à aller trader sur ces futurs. Et c'est même l'inverse, en fait. C'est même l'inverse, euh, parce que, euh, et ça c'est quelque chose qui est assez radical, euh, généralement euh, les gens pensent que euh, les crypto-monnaies, quelque chose comme le bitcoin, sont une sorte d'or numérique. Ce que je conteste absolument, vous n'avez pas euh, dans le bitcoin, euh, vous, vous, la première chose c'est que vous n'avez pas l'antériorité de l'or, vous n'avez pas un truc qui a 5000 ans d'existence, euh, et du coup euh, c'est quand même très compliqué de vouloir comparer le bitcoin à l'or. Et ensuite pour plein d'autres raisons de comportement, euh, de l'actif, ce c'est pas un actif de sécurité, c'est n'est pas un actif à avoir quand tout va mal. Euh, quand tout va mal, le Bitcoin va encore plus mal. Euh, depuis toujours, ça, ça, ça, ça a toujours été comme ça. Euh, le Bitcoin n'est pas un actif contracyclique, ça c'est très important. Euh, alors est-ce qu'il le deviendra un jour Peut-être, mais <rire> il l'est pas aujourd'hui. Euh, donc, si vous voulez, moi, je, je, je, je réfute vraiment cette valeur d'or numérique au Bitcoin. Euh, en revanche, si, si vous suivez, vous connaissez ma position sur le Bitcoin, pour moi, le Bitcoin a un, un intérêt fondamental, qui est euh, celui euh, de sa blockchain. Euh, et euh, le, le, le, le, le, ce que je vous dis, c'est que euh, ce qui m'intéresse, c'est la révolution technologique derrière le Bitcoin, et c'est vraiment la blockchain et les autres technologies qui sont associées qui m'intéressent parce que cela permet d'échanger de la valeur de manière radicalement différente, de la même manière qu'Internet a révolutionné les échanges d'informations en son temps. La blockchain révolutionne les échanges de valeurs aujourd'hui. Et, et, et là, vous avez quelque chose euh, qui est très profond, vous avez une mutation euh, qui, qui, qui est énorme, qui prend du temps. On voit, on, Maintenant, on voit très très bien partout où ça va. Et la manière dont ça va diffuser dans les 10, 20, 30 prochaines années, jusqu'à la manière de, de, de gérer un, un cadastre, euh, sur la manière de, de, de gérer euh, un vote... Euh, la manière de, de faire tout un tas de choses, de, de gérer une assurance, euh, de gérer un billet d'avion, de gérer tout un... Tout, y a, y a, on voit des applications où vous avez des échanges de valeurs euh, euh, en jeu euh, qui, sont, euh, qui vont être totalement transformés. Et en ce sens-là, euh, le Bitcoin m'intéresse parce que le Bitcoin, aujourd'hui encore, euh, est la monnaie de cet environnement blockchain euh, et c'est lui euh, qui, qui il est, à, à la, est la fondation, encore aujourd'hui, euh, de cet environnement. Euh, de la même manière que Internet euh, a été la fondation euh, de la révolution de l'information. Ce n'est pas la seule, parce qu'aujourd'hui, euh, vous n'avez pas que les protocoles Internet pour échanger, mais vous avez quelque chose de, de massif. Euh, et donc, dans ce cadre-là, si vous voulez, on se rend compte que euh, la valeur euh, du Bitcoin... Euh, de la même manière que Internet et dans son effet réseau. Euh, et et l'effet réseau du Bitcoin, qui est que sa valeur, plus il y a de gens qui sont dans le réseau, qui sont dans la blockchain du Bitcoin, qui utilisent la blockchain du Bitcoin, plus le Bitcoin va avoir de valeur. C'est vraiment ça euh, qui est important. Le, euh, et quand on vous crée un ETF du Bitcoin qui, euh, est su, euh, qui, qui, qui est, se positionne sur les futurs. Ben, vous n'êtes pas sur la blockchain du Bitcoin, vous ne rentrez dedans à aucun moment, personne ne rentre dedans pour vous, vous restez sur le côté. Et en fait, euh, si vous dites « Ah, ben, tiens, je n'ai pas besoin d'acheter de, des Bitcoins pour me positionner sur, sur le Bitcoin, j'ai juste besoin d'aller sur mon ETF », ben, en fait, euh, d'une certaine manière, vous enlevez euh, l'intérêt du bitcoin qui est euh, cet effet réseau et qui est cet effet de pouvoir permettre à, à des gens d'échanger des valeurs entre eux, soit directement, soit au sein d'une architecture beaucoup plus complexe, avec derrière d'autres crypto-monnaies et d'autres projets qui vont de près ou de loin euh, s'appuyer euh, sur la technologie de la blockchain du bitcoin. Pour le dire beaucoup plus, très très très simplement, euh, aujourd'hui si vous voulez, euh, si le Bitcoin s'effondre, euh, le système s'effondre, le système blockchain je veux dire. Euh, c'est lié, ça va ensemble, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'indépendance euh, entre euh, les, les autres blockchains de l'environnement et le Bitcoin. Quand le Bitcoin baisse, tout le monde baisse, alors un peu plus, un peu moins, c'est c'est pas, pas à 100%, mais vous avez une dépendance énorme. Donc, si vous voulez, je suis vraiment euh, pas content quand euh, on vient nous expliquer qu'on augmente la, dépend la, on augmente, euh, le, le, la courbe d'adoption du bitcoin, c'est faux, vous faites plutôt l'inverse quand vous faites ça. Vous êtes plutôt en train d'emmener de, de, de, euh, des gens ailleurs, en disant non, non, mais, et vous êtes plutôt en train de couillonner des gens. Donc ça, c'est la première chose... Euh, et ensuite, si on, on regarde derrière les, les cours du Bitcoin et l'envolée du Bitcoin euh, ces, euh, ces dernières semaines, euh, on est sur quelque chose qui n'a rien à voir donc, avec cet ETF. Tout le monde dit « oh ah, regardez, l'ETF est arrivé, ça fait augmenter les cours. » Le cours du Bitcoin augmente ces dernières semaines à cause de grosses baleines euh, parce que vous avez quelques très très gros portefeuilles, on en avait déjà parlé au moment de l'aller-retour de musk euh, en mars dernier. Vous avez quelques très très gros portefeuilles qui passent des ordres de Maboul euh, si vous voulez à tel point qu'on euh, est passé euh, en, en, en 18 mois si vous voulez. On, on est passé euh, de, de transactions qui en moyenne étaient de 30 000 dollars aujourd'hui 2 millions de dollars les bonnes journées. C'est un changement massif qui est que on a des gros spéculateurs, euh, donc on, ceux qu'on connaît, c'est Michael Saylor, c'est Elon Musk, c'est un, un tas de gens comme ça, euh, qui euh, bah, s'amusent à faire des pump and dump, euh, qui euh, se positionnent massivement à la hausse, le font savoir, et puis qui après vendent, et puis euh, vous, vous expliquent qu'en fait ils s'étaient trompés, et puis à chaque fois ils prennent leurs allers-retours, et puis euh, ils, ils font très rapidement des très gros gains. Euh, encore une fois, ça, je l'avais étudié au mois de mars euh, sur, sur Musk Il a fait un pump and dump Normalement, si vous voulez, la SEC aurait, mais, mais aurait dû ouvrir une enquête C'est totalement interdit ce qu'il a fait S'il avait fait ça sur une action, euh, sur, sur, sur du Apple euh, Apple les, les aurait démontés si, si Vous n'avez pas le droit de faire des choses comme ça normalement Mais bon, c'est pas grave euh, Et du coup, la hausse des cours actuels n'est pas liée à la valeur fondamentale du Bitcoin, qui est celle de son réseau et de son adoption, elle est liée à des grosses baleines qui, en gros, euh, bah, spéculent et euh, font du délit d'initié, enfin du délit d'initié en tout cas, font de la manipulation de marché euh, en, en manipulant les médias. Euh, et euh, bah, ce qui sont deux choses qui vont, qui vont ensemble, si vous voulez. C'est pendant que l'adoption, elle, suit son cours petit à petit, vous avez ces gens-là euh, qui se gavent sur le dos de la bête. Il faut bien faire la différence entre les deux. Euh, là, en ce moment, ce qui se passe, on n'est pas sur un truc où on dit « Ah, ça y est, regardez, l'adoption est là, il faut vite vite vous dépasser, le mois prochain on sera à 100 000 dollars, le mois d'après à 300 000 et celui d'après à 1 million. » Peut-être, peut-être pas, euh, à mon avis, non. Là, à mon avis, euh, on est plutôt à un moment où il faut songer euh, à, à sortir… Parce que justement, on est à un moment où, où vous avez eu de, de, de, une très grosse activité de la, part de, de la part de très gros spéculateurs. Il faut attendre qu'ils ressortent. Et une fois qu'ils sont ressortis, nous, on pourra rentrer. C'est quelque chose qui est vraiment très, très, très important. Moi, je ne fais pas de spéculation sur le Bitcoin. Je me positionne à 1, 2, 3 ans. Euh, et, euh, et, et pour faire ça si vous voulez, moi ce qui m'intéresse euh, c'est pas ce que Elon Musk investit ou n'investit pas ce qui m'intéresse encore une fois c'est effectivement l'adoption c'est la révolution technologique, c'est la valeur que ça apporte euh, et, euh, et quand on regarde ça comme ça, ça marche incroyablement mieux. Euh, c est, c est déjà, on ne se réveille pas toutes les 10 minutes pour regarder le, le cours et voir si on a gagné 10 000 dollars ou si on en a perdu 20 000. Euh, et, et, et surtout, euh, bah, vous êtes sur quelque chose euh, qui est compréhensible, si vous voulez. On, ça marche, c'est fonctionnel, c'est pas, euh, pas de la roulette russe. Euh... Et donc, vite, deuxième point, euh, je voulais faire une vidéo courte, c'est encore raté. Euh, deuxième point, qui est donc, est-ce aujourd'hui vous, il y a un intérêt euh, à euh, vous positionner sur le BITO plutôt que euh, sur euh, du Bitcoin directement euh, Donc l'intérêt de se positionner sur du BITO plutôt que sur du Bitcoin, bien évidemment, euh, c'est la facilité. Euh, mais je ne vous le recommande pas. Euh, je vous le recommande vraiment pas. Et ça, c'est quelque chose qui est général à tous les ETF et que c'est quelque chose que presque personne ne sait, et que je répète pourtant assez régulièrement, euh, c'est que en fait, euh, un ETF, comme son nom l'indique, est un fonds négocié en bourse, c'est-à-dire que la valeur de l'ETF est, euh, est faite en bourse, c'est-à-dire que la valeur de l'ETF, c'est la différence entre euh, les, les, les, les, le nombre d'acheteurs et de vendeurs du, du produit, de l'ETF. Et ça, c'est un peu problématique parce que, attendez, euh, ça veut dire que la valeur se fait sur le marché, genre est-ce qui veut de mon ETF et qui ne veut pas, ou alors la valeur se fait euh, suivant l'actif qu'il réplique. C'est-à-dire que vous êtes sur un ETF dont le prix dépend du nombre d'acheteurs et de vendeurs, mais qui est, censé, euh, qui est censé recouvrir la valeur du Bitcoin. Mais ça veut dire que vous avez, encore une fois, je vous ai dit, c'est-à-dire que vous avez deux salles, hein, ces deux salles, deux ambiances. Vous avez d'un côté des gens qui s'échangent des bitcoins pour de vrai, et de l'autre des gens qui s'échangent des bitcoins pour de faux. Alors, intuitivement, on peut se dire, euh, bon, bah, le, le, le, ça, va, ça va varier de la même manière. Sauf que non, c'est faux. C'est-à-dire qu'un ETF euh, ne, ne, ne, ne varie pas naturellement de la même manière que son sous-jacent. Euh, et donc, en l'occurrence, euh, l'ETF le du Bitcoin ne varie pas de la même manière que le Bitcoin lui-même. Et ça, c'est un problème, parce que du coup, ça veut dire que votre ETF, euh, ben en 4 jours, euh, il n'existe plus, puisque en 4 jours, il se décroche de, de la valeur qui veut suivre, et du coup, vous n'avez plus d'ETF, et du coup, vous n'avez plus d'ETF du tout, en fait, nulle part. Or, il y a bien des ETF. Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui équilibrent la valeur entre le sous-jacent et le fond. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle des, des authorized participants. Et vous avez plein de gens comme ça, des fonds qui sont spécialisés, euh, qui vont euh, faire la différence entre euh, le cours de l'ETF et le cours de son sous-jacent. Et qui, quand l'ETF dévie un peu trop à la hausse ou un peu trop à la baisse par rapport au euh, au sous-jacent, vont acheter et vendre et prendre une petite commission euh, sur le différentiel entre l'ETF et son sous-jacent, sous en l'occurrence le Bitcoin. Ça veut dire que sur cet ETF du Bitcoin, sur le PITO, à tout moment, vous avez des, des, des gens, des authorized participants qui vont rééquilibrer le cours et qui vont prendre une petite commission, qui vont prendre une petite plus-value, c'est pas une commission, c'est une plus-value sur la différence de cours entre l'ETF et le Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire ça Cette petite différence, ils la prennent où ben, ils la prennent sur les investisseurs en bito, en, dans l'ETF. Euh, et du coup, si vous voulez, quand vous investissez sur un ETF, <coughs> euh, vous cédez euh, une partie de, de, de vos gains <coughs> à ces authorized participants et euh, à ce qu'ils sont une, manière de, de, une sorte de market maker. Et c'est bizarre comme ça parce que on dit bah non euh, moi si j'achète euh, si du, du bito aujourd'hui et que je le revends dans trois mois bah, je, si j'achète du bitcoin aujourd'hui et que je le revends dans trois mois je le revendrai au même cours euh, dans tous les cas ça change rien ce qui change en fait euh, c'est que les, sur les ETF le comportement est différent les gens achètent et vendent beaucoup plus et beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que ailleurs pour vous le dire simplement, si vous voulez, euh, si euh, vous mettez en place un jour un, un compte, euh, un, un portefeuille dans lequel vous mettez du bitcoin, et que euh, vous faites ça une fois, vous notez bien sur un petit carnet tous vos codes, vos, codes, vos machins et tout ça, euh, bah pour euh, vous ensuite reconnecter sur votre plateforme et éventuellement acheter ou vendre des bitcoins, euh, ça va être compliqué et vous allez réfléchir à deux fois avant de le faire. Si en revanche vous achetez du bito sur votre plateforme de courtage sur laquelle vous êtes connecté en temps réel, voire vous recevez des alertes sur votre téléphone et vous pouvez en un clic acheter et vendre sur un coup de téléphone, bah, en fait vous allez agir différemment et vous allez acheter et vendre de manière compulsive, de manière spéculative, parce que vous allez faire ça à chaud vous allez faire ça à chaud, euh, au lieu euh, de simplement respecter la décision que vous avez faite à un moment donné, de se dire bah, « moi je vais investir tant euh, à, à telle durée, et puis bah, je vais surveiller de loin en loin qu'il n'y ait pas une catastrophe, mais euh, je ne vais pas être le nez dessus tout le temps ». Et en fait, euh, ça, euh, c'est euh, probablement euh, la plus grosse cause de sous-performance des investisseurs particuliers, c'est d'acheter et de vendre au mauvais moment bah parce qu'ils peuvent. C'est con, hein mais on a un exemple qui est que le fait de pouvoir acheter et vendre quand vous voulez, ça ne vous permet pas de gagner plus d'argent parce qu'il y a plus de précision, ça vous en fait perdre parce que vous, vous, vous raisonnez à chaud. Et ce que je vous explique là, euh, ce n'est pas, pas de, la, de la théorie fumeuse que j'ai inventée et que j'ai sorti de mon chapeau comme ça, hein. c'est factuel c'est factuel, euh, c'est les chiffres qui ont été sortis sur Vanguard, euh, où euh, le, le, le, le, la différence entre euh, les fonds indiciels de Vanguard et leurs ETF, euh, ils, ils ont regardé ça, euh, et ils ont trouvé que vous avez une différence de 30% de gains sur des investisseurs qui investissaient euh, dans euh, le, le, le fonds indiciel, et ceux qui investissaient dans le fond, euh, dans, dans, dans l'ETF. Sachant que derrière, c'était le même produit. La seule différence, c'est que dans le fonds indiciel, vous aviez une cotation une fois par jour, et puis c'était comme ça, donc une fois que vous avez regardé votre valeur une fois par jour, bah, c'était fini jusqu'au lendemain. Euh, tandis que sur l'ETF, vous pouvez acheter et vendre, à tout, alors dans tous les cas, vous pouvez acheter et vendre à tout moment, mais dans l'ETF, vous, vous avez la variation en continu. Et bien ça, ça vous fait 30% de différence à la fin sur les dollars qui se retrouvent dans la poche des gens. Donc de manière générale, il euh, faut toujours être très prudent quand on investit en ETF, euh avant même de regarder si l'ETF est, so et est solide ou pas, ça c'est encore un autre problème, mais simplement sur euh, le comportement d'investisseur et sur le fait euh, que vous allez peut-être euh, avoir envie euh, de trop acheter au mauvais moment et de trop vendre euh, au mauvais moment, et que ça, ça coûte très cher. Donc sur le bitcoin en particulier, moi, je, je, les, les gens que je connais qui ont fait les, les, les, les plus beaucoup en bitcoin, sont généralement des gens qui ont oublié leur bitcoin en fait. Euh parce que quand vous faites de la spéculation, alors oui, vous avez des gens qui disent « Ah, oh, j'ai gagné une fortune », et puis généralement, ils vont la reperdre une semaine plus tard, deux semaines plus tard. C'est à moins d'être un trader professionnel, et vous n'avez pas besoin de moi si vous êtes un trader professionnel. Mais si vous n'êtes pas un trader professionnel, c'est dangereux. C'est très dangereux. Il vaut beaucoup mieux faire une bonne vieille stratégie de bon père de famille, et de prendre une décision à un moment donné, de s'y tenir, et de surtout de l'oublier, de continuer sa vie. Donc voilà, ça c'était euh, ma petite analyse du jour euh, du BITO, euh, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, comme je vous disais, euh, et euh, moi je vous dis à votre bonne fortune.